Good evening. Welcome to the second session of the conference. My name is Reva Simon, uh, recently retired from Yeshiva University, and I was asked to chair this the, session. Uh, notre premier orateur, Yosef Yossichetrit, est un professeur un artiste linguistique, étudiant pragmatique à l'université de Haïfa. Ses études sont, sont prés, en précisément en sur la culture culturelle culturelle juive et en Afrique et sur linguistique plusieurs aspects, aspects linguistiques, sociaux, discursifs. Discours dans, il travaille dans plusieurs euh, domaines, et précisément dans le judo-arabe dans le judo-hébreu, le -hé ju le tradition les traditions juives ou marocaines sur le mariage, l'éducation juive. Son nouveau, son nouveau euh, livre vient d'être publié sur le judo-arabique. Il s'appelle le judo-arabe dialecte, le dialecte judo-arabe au Maroc. Il va nous parler aujourd'hui sur euh, les, les choses agit, euh, les, les, les accomplissements de de Benatar euh, au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai l'habitude d'habitude de parler, euh, alors, euh, sans texte, mais cette fois, euh, puisqu'il y a de la traduction, alors j'ai dû donc écrire ma, ma conférence. J'espère que je vais pouvoir avoir le temps de dire tout ce que j'ai écrit, vu que je la, la, la personnalité euh, est sans doute une personne euh, la femme Enel Oneli, Kazes Benatar, la personnalité qui a eu un impact sur son mari, mais pour la simple raison que je vais mentionner maintenant. Mon objectif par cette conférence est double. Premièrement, je voudrais faire ressortir la personnalité d'un juif, une personne d'envergure, qui, tout ce qui le, toute personne qui le connaissait lui promettait un, un futur dans le leadership des juifs du Maroc dans le XXe siècle. Il est malheureusement mort, jeune, à, à, apparemment à cause de l'attaque d'un virus qu'il a tué sous quelques sous dix jours. Le 11 janvier 1939, lorsqu'il avait 39 ans, alors qu'il il était en bonne santé euh, comme un sportif. Deuxièmement, j'aimerais présenter le plan d'action qu'il a mis en place pour trouver des solutions à tous les problèmes que le comité de la de, le, le comité de la communauté de Casablanca a dû faire face, et euh, tous le, tout tout, tout les euh, les aléas qui ont dû passer ce, ce programme, quelques mois après sa mort, et, et jusqu'à la fin de l'Église. Tout le monde comprend que lorsqu'on parle de Moses Benatar, qui était le mari, était donc le mari. On, on sait donc qu'on parle de Moses Benatar, le mari de Nelly Casas Benatar. Nelly faisait... Euh, était associée dans cette activité au sein de la communauté de son mari, euh, de la communauté avec son mari, euh, et, et, et pour apportant son aide dans, la, dans les conditions de l'existence juive de dizaines de, mi des dizaines de milliers de juifs qui se trouvaient au Caza au, à Casablanca. Elle a dû faire face à des tragédies qui euh, se sont produites chez elle et vers, vers ses deux enfants. Par, euh, la perpétu faire perp en perpétuisant le, son activité au sein de la communauté, en rapportant le maximum de personnes et euh, d'aides au sein de l'école en tant que avocate et en tant que personne politique dans le monde juif de Casablanca des dernières années avant la Deuxième Guerre mondiale. Des, des, des témoignages sur son activité en tant que présidente du groupe euh, nous, nous disent ainsi, les années, les peu, peu d'années entre 1935 jusqu'au début 1939, au cours duquel Moses Benatar a dû faire euh, face euh, dans les. Dans, euh, elle, a, elle a été celle qui a été l'oratrice de toutes ces communautés. Elle a écrit des comptes rendus pour la préfecture pour leur donner euh, aussi des dédommagements. Alors, les témoignages qui ont été faits à propos de cette activité, les peu d'années, 19, depuis 1935 jusqu'à 1939, au cours desquelles euh, Moses Benatar se trouvait au, à la tête de, euh, le, de, de, de, du, du groupe des, Bogrets, des des ceux qui sortaient de l'école de, de la, de la, de la lianesse, ont pu prouver euh, tout ce qu'elle a voulu mettre en place de, de, euh, en, en mettant en avant ses capacités en dirigeant. Cette institution en mettant en place toutes ces initiatives et en faisant euh, mettre en place toute cette collaboration avec les membres de la Gouda euh, qui a permis de, mettre, de, de prouver son travail et de euh, surtout en mettant en place son, sa vision et tout ce qu'elle a mis en avant pour le, le, le, la jeunesse juive on va amener des témoignages de deux dirigeants qui connaissaient bien Moses et sa personnalité. Le premier, Shmoua David Levy, qui était en vérité euh, le dirigeant euh, non officiel des Juifs du Maroc durant le XXe siècle. C'était l'orateur le plus euh, compétent du Maroc, en Maroc et en dehors. Ces choses-là, elles ont été dites dans un... Congrès euh, du, forum, du forum des, des, des, des dirigeants de goudot Bogré, à Gouda de Alianas, qui se passait à, en Pessar 1939. Pas euh, celui qui était responsable de tous ces, de tous ces groupes au Maroc il a dit comme, Ainsi il a parlé euh, Messieurs, avant que nous commençons nos activités Je devrais d'abord parler de la mémoire de un ami qui nous a été enlevé Qui nous a été retiré il y a quelques mois nous avons laissés tous euh, étonnés et tristes. Moses Benatar, qui était le, ch le, le chef de, de la Gouda à Casablanca, était également une partie du Comité fédéral. De notre, de notre comité fédéral. Il a donc contribué à notre organisme, euh, à notre euh, nos, nos, nos réunions annuelles, qui se avec beaucoup de, de, de avec beaucoup d'intelligence de, de, et de de, avec des méthodes très justes qui se mettaient, qui mettaient en, en, en valeur chaque détail et, son, et sa grande personnalité. Il a donc euh, pro protégé et montré son enthousiasme, son autorité par laquelle il présentait ses idées et sur laquelle il protégeait ses convictions. Moses Benatar a prouvé comment il, a dû, il nous a aidé à, à, aider à élever le, le, le, le, la position des juifs et nous a prouvé ça d'une manière qui est, qui est incontestable. Son, ses activités autour de Casablanca, qui étaient quelques mois avant sa mort euh, dans l'organisation euh, communautaire, nous a laissé un grand impact. Mais messieurs, j'aimerais vous parler, je voudrais qu'on fasse une minute de silence, une minute de silence pour, le, pour la mémoire de Moses Bena, Benata. Cette deuxième, <coughs> ce deuxième témoignage vient euh, des, des paroles des funérailles qui ont été données euh, par Robin Ftajuri à au funérailles de Moses Benata. C'était un, une des personnes qui... Il, il était membre de KIAR, euh, de l'association KIAR, et responsable du de réseau des écoles au Maroc. Il a dit comme ça, je ne vais pas rentrer dans tous les détails et dans tous les aspects de l'activité incro incroyable en tant que, euh, que directeur de la Gouda. Toutes les activités... Du, de, du programme si large de la Aguda l'intéressait de, de la même manière il, il était entièrement donné et entièrement euh, ad, euh, intéressé avec la même euh, le même intérêt et le même souci et le même entêtement. Que ce soit euh, les études, les, les, les, les, diplômes, les diplômes, les études du soir, la bibliothèque, les conférences, les études hébreues, et pour le louer les salles, euh, toutes les activités le, le logistiques logistique et, et le, le sport et la situation. Euh, financière, tout ça a été fait. Je ne vais pas sans rentrer dans des théories. Il a mis en place, euh, il, mis en, il, il a agi face à la réalité et il a agi comme une personne qui euh, tenait des ordres et qui réussissait à les mettre en pratique. Par cet esprit et par cette détermination, il a réussi à accomplir toutes ses missions et à mettre la Aguda euh, dans, dans une dans un élan qui ne l'a pas lâché. Son plan. Pour servir euh, pour le Irgun de, de, de Casablanca. Parmi euh, dans, dans les dans les réunions auxquelles il a été membre et par, le, conte, le contenu auquel il a, il a dû lire et qu'il a euh, les choses qu'il a dû affronter et la détresse qui qui est de se trouvait parmi les gens la pauvreté qui se trouvait euh, <coughs> Le, la, la, la tolérance au niveau du, de la, de la, de la, de la du niveau de la médecine, euh, le manque de logement et le, la mendicité qui se trouvait et qui grandissait parmi les immigrés qui venaient de tout du, qui se trouvaient sur tout le Maroc de toutes parts, lui, lui ont fait un grand impact, ce qui qu lui a fait euh, décider d'agir afin de pouvoir non seulement changer le comité la, de la communauté, mais aussi pour pouvoir faire face à tous ces problèmes sociaux qui faisaient vraiment, euh, qui étaient vraiment euh, horribles afin que le comité puisse trouver des, des solutions rationnelles qui puissent gérer ça. Dans son dans, dans dans son plan, il a aussi pris en compte les conditions politiques qui euh, devaient aussi avoir une une, une place et c'était Diria Zagouri qui, est, qui était euh, à la tête de ce, de ce segment. Il était à la tête de la communauté depuis 1923, et, mais ça faisait déjà depuis longtemps, depuis 1919, qu'il était présent euh, de, de, de, au nom de la protection des juifs de France. Ça lui a attiré l'attention de Moïse Benazar qui a décidé de. Euh, il a donc terminé son. Son, son rôle ici en tant que euh, membre de la communauté. Et pour justifier ce, ce plan de réforme que M. Benatar a mis en place, il a, il a expliqué dans son discours. La situation des juifs dans la communauté de, de Casablanca est tragique. La, la pauvreté est arrivée à des, euh, des, des, des, à des dimensions qu'on ne peut pas s'imaginer. En, en conséquence, j'ai décidé donc que la communauté va présenter des, des solutions pour euh, ces problèmes actuels. Notre communauté ne peut pas euh, faire face à ces problèmes. On a fait notre maximum pour faire face à ces problèmes, mais on n'a pas, pas encore réussi à agir sur la raison de ce plan. Notre plan ne cherche pas à venir donner des solutions inconnues, mais nous voulons simplement euh, décrire une situation présente et préposer des changements que tout le monde pense dessus, mais que personne n'a jamais réussi à faire sortir d'un de de contexte de simplement des, des discussions. Voici les premières choses euh, qui font partie du plan pour le changement. Benatar ne proposait pas simplement des changements, il proposait une vraie révolution afin de vraiment euh, faire face de manière rationnelle à tous ces problèmes qui ne faisaient que grandir, et pour apporter un, un, une solution à tous ces pauvres qui était, qui était le, le, au centre de son intérêt. Il a donc euh, préposé quatre changements. Un, premièrement, un changement euh, par rapport à l'organisation communautaire et de sa manière d'agir. Euh, deux, des changements dans le rôle que l'organisation que a et dans ses missions. Trois, agrandir les ressources de l'organisation. Quatre, euh, réun, réun, réconditionner la situation sociale et financière de toutes les personnes en, besoin, en créant de nouveaux endroits de travail. Donc quoi faire maintenant pour changer quoi faire pour changer la situation depuis, depuis sa base Donc faire grandir les membres du communauté de 10 à 20 euh, en vue du nombre de, de, de, de juifs qui, qui grandissent dans la communauté. Recevoir des juifs qui ne sont pas forcément euh, marocains, mais qui, qui étaient de, des personnes qui tenaient une dix, citoyenneté différente. En tant que membre du comité, et selon euh, leur rapport avec la communauté juive, et après qu'ils aient été cinq ans au Maroc, choisir des représentants, faire des réunions au cours desquelles on va choisir des personnes qui vont représenter, euh, qui vont représenter des personnes qui seront à la tête, de la communauté. Jusqu'à là, on ne pouvait pas recevoir des gens qui n'étaient pas juifs au sein de, de la communauté. Et c'est pourquoi on a fait des réunions pour pouvoir changer cette règle-là, comme on l'avait pr prévu dans le Tahir, qu'on appelle, euh, qui a été instauré le 18, euh, 18 mai 1818. Mais celui qui est censé choisir les représentants est une personne qui fait partie de l'institution juive. Plutôt que ce soit les membres du comité qui choisissent, séparer euh, entre la personne qui est responsable de, de, de faire qui est responsable des institutions juives et celui qui est le, à la tête de la communauté de la, du comité de Casablanca pour évent, éviter une situation que celui qui est euh, responsable de, devienne aussi celui qui prend les décisions. Euh, une organisation de travail pour les personnes du comité monter un nouveau comité qui soit en commission de vigilance qui va pouvoir euh, mettre le doigt sur un problème nouveau ou certaines choses, certaines choses qui puissent arriver pour proposer euh, une, un, un éveil au corps de, ju de la jeunesse juive afin de réveiller leur identité entre eux avec la France et les proposer à, ce, à, ce, à devenir bénévoles pour l'armée française pour pouvoir créer une relation proche entre les juifs et les, et les, les musulmans. En dehors de cette de ce comité, il fallait également trouver des conseillers de droit bénévoles qui pourraient aider à, à, à, à aider les personnes en besoin et les, euh, les assistants sociales. Pareil, en ce qui concerne euh, le comité et la, la collaboration avec tous les autres organismes juifs afin à Casablanca pour, au profit de la communauté juive en 1938 il est mort le 14 janvier et il a écrit ça dans les dernières semaines de sa vie en fin 1938 il voulait il voulait il voyait vraiment la situation il voyait, il voyait un corps vivant comme les, la France avait décidé qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont nommé des personnes à la tête de ce régime. Des changements dans les rôles de l'organisme et dans sa mission, dans son aide aux personnes en besoin. Le, le, le, le, le travail du comité serait apporter de l'aide aux pauvres, gérer euh, le... le le, le, le rituel juif en deuxième lieu se soucier de, de, des logements qui soient un, un prix euh, accessible à tous créer un, des lieux de travail créer des, des écoles et des, des endroits euh, développer des projets pour pouvoir euh, donner des diplômes et, euh, pour l'agriculture euh, limiter l'aide aux pauvres euh, limitation de, de, on aide les pauvres seulement s'ils si si travaillent pour le comité. De la même manière, okay. limiter l'aide aux pauvres seulement de la part des de, de, de revenus qui viennent de, de, de l'organisme. Ça veut dire que l'argent devait tourner seulement dans l'organisme. Et ça, ça se faisait par euh, donner seulement de l'aide aux pauvres, euh, de leur donner un logement, de leur donner à manger, euh, de leur donner une aide médicale pour les malades, euh, en éviter la, dis la propagation d'un virus, faire des maisons de retraite et... Euh, sortir des, des, des diplômes, de, des cartes de, de pauvreté pour les personnes. Le logement, ça serait un logement à la place de payer les gens avec de l'argent, on leur donne un, un, un logement. Concernant la santé... Euh, nettoyer plus les habitations pour éviter le, les, la propagation des virus euh, l'éducation donc il faudrait que le comité euh, s'occupe de tout ce qui concerne l'enseignement euh, précisément ce qui concerne l'enseignement le, de l'hébreu. augmenter le nombre d'écoles pour les enfants parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas acceptés à l'école parce ont, il n'y a juste pas assez de place dans les écoles la moitié des, des enfants à Casablanca à ce moment là n'étudiaient pas à l'école de Alliance, parce qu'ils qu n'étaient pas capables de payer le prix, euh, de payer le, le prix que ça coûtait. Ils n'avaient pas les moyens et donc il n'y avait même pas d'argent pour créer des, des classes. Et les français... Ne voulait, pas que les enfants, ne voulait pas que les enfants puissent étudier parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils restent assis. Ils ne voulaient pas que si on donne aux enfants à 100% euh, d'études, que tous les autres les enfants vont voir à l'école. Alors les musulmans aussi vont venir et vont demander à avoir des, des écoles. Donc, toujours, il y avait un problème d'amalgame et de, de, de, de, de généralisation. Et donc on demandait qu'est-ce que l'autre il va dire et donc que ce soit les musulmans ou les, les juifs les deux ils, ils souffraient de cette situation c'était une, une des lois qui l'objectif était de limiter euh, les, les les maîtres d'éducation au cours de la au sein de la communauté juive pour éviter pour que ce soit seulement euh, pour pas que ce soit pour que ce soit que les Français qui puissent profiter du système d'éducation. Parce qu'ils savaient que si tu donnes une éducation à des étrangers, ça veut dire que ça enlève le protection, le protectorat de, de, de, de limiter l'étude euh, aux Français. Donc, deux, deux trois, euh, reconditionner la situation sociale et financière euh, envers, les, envers les pauvres pour leur, en leur donnant des lieux de travail. Il faut absolument faire tout effort pour créer des programmes euh, de santé et social afin, parce que c'est ce programme-là qui va nous permettre de pouvoir reconditionner de doucement, graduellement la communauté et limiter le nombre de de personnes qui profitent, qui sont, un, qui ont besoin de l'aide la, du comité. Pour ça, il faut euh, les organiser de manière à leur donner euh, de, un travail, les organiser et euh, créer euh, des, un système réuni, une chaîne d'ouvriers de, de, de, et les, chacun le donner, lui donner un travail, s'occuper que chacun puisse avoir euh, la formation qu'il lui faut. Euh, par exemple, on pourrait euh, faire des écoles pour apprendre à euh, à s'occuper de de d'hommes de, de, de, de ménage ou de personnes qui travaillent dans les écoles dans, dans les dans les hôtels. Agrandir les ressources de la communauté, donc par exemple, euh, s'occuper de vérifier. Euh, toutes les entrées, les, tous les revenus et toutes les, les dépenses de la communauté. Euh, vérifier les, les, les dépenses et les limiter au maximum. Seulement dé, dé, euh, les dépenses et tous les dons qui sont faits, qu'ils soient limités, qu'ils ne soient pas juste simplement euh, euh, distribués à tous. Qu'on empêcher un, une situation où l'argent est distribué, à des personnes qui viennent simplement temporairement, des gens qui venaient et qui repartaient, et qui, qui en fait, ils s'occupaient de... Ils venaient dans chaque endroit où il y avait de, de l'argent et ils profitaient. Donc on ne voulait pas qu'il y ait des personnes qui soient là euh, temporairement, qui puissent profiter de cette aide, que cette aide soit là que pour les personnes qui sont là de manière fixe. Donc les personnes, man, les mendiants, euh, les mendiants, occasionnels ne pourront pas rester là et profiter de du comité créer de nouvelles ressources donc euh, mettre des impôts euh, sur tous les et faire des contrats sur tout ce qui est transmis à, aux, aux membres de la communauté euh, des, des, donc que ce soit signé par des notaires euh, organiser les, les des, euh, des enterrements vendre des places pour l'enterrement et mettre des, des euh, de l'impôt sur la Maria parce qu'à ce, ce moment-là, on ne buvait pas de vin, on buvait que de la maria. L'eau, on la buvait dans des bouteilles, alors que la machia, on la buvait des, des, des cruches avec le vase. Le harak qui était fait maison. En arabe, en marocain, on appelle ça « machiriru <rire> ». Il le préparer à la maison. Pareil, de même, il faut, prendre 25, il faut encaisser 25% des, des, des revenus de, de, de la synagogue selon l'autorisation la, la, la, qui a été donnée dans le Tcheir du 20 juillet 1929 et prendre des impôts communautaires de tous les membres de la communauté en augmentant quelques centimes à l'impôt Urbaine. Donc, on ajoute quelques centimes, enlever quelques centimes de l'impôt régional pour la donner euh, à la communauté juive. Donc, en résumé, il a ajouté que toutes ces propositions qui ont été proposées ne sont pas un plan final, mais c'est euh, une contribution pour un nouveau plan qui permettra de reconditionner la, la, la communauté, euh, ce plan qui sera dynamique et qui permettra une collaboration de, nouveaux, nombreux interac de nombreuses interactions avec plein d'autres personnes qui seraient bien intentionnées. Euh, qu'est-ce qui s'est passé avec ce plan euh, révolutionnaire, révolutionnaire Eh bien, la mort euh, si euh, tragique a tout a, de, de Moses a totalement changé tout le, tout le plan. Et en vérité, euh, celui qui a eu le temps de ramener cet, cet, euh, ce plan-là à l'impression, eh bien, c'est sa femme, Nelly, qui a joint... Euh, au plan, tous les paroles de, de, de discours de funérailles qui ont été dits euh, à la mort de, de son mari et de tous les, tous les événements de, de, à sa mémoire qui ont été faits et tous les discours qui ont été faits pour l'admirer et pour, et pour euh, parler de Moses et ça a été imprimé en mille exemplaires mais il fallait une permission du protectorat pour l'imprimer elle a envoyé une euh, copie à, au service du protectorat du protect, protect, protectora, et elle a demandé la permission de le diffuser. Le 5 décembre 1939, le, le contrôleur civil en chef de Casablanca s'est tourné vers le directeur du département des affaires politiques dans euh, le gouvernement du protectorat, dans, dans euh, la direction du protectorat pour demander est-ce qu'on pouvait retransmettre cette permission. Le 16 décembre, le directeur lui a répondu, « Vous avez, J'ai l'honneur de vous faire savoir que euh, qu'on ne devrait pas publier cette, euh, cette chose et que c'est interdit de, de transmettre cette permission. » Évidemment, on sait bien quel était euh, le, le refus de, pro, de publier ce plan. Cette réforme dans l'organisme euh, voulait en vérité prendre le comité poli communautaire et leur faire un corps politique, social, autonome. Et ça, euh, en, en mettant un résident général et un maréchal, U et, euh, donc, maréchal Hubert Lyoté, ont donc euh, à tout prix fait tout ce qu'il fallait pour interdire, euh, pour que les juifs restent en fait soumis au sultan et pour qu'ils n'aient pas euh, d'autonomie, et d'indépendance. Donc, on, il semblerait qu'a priori, bah, c'est là que s'arrête l'histoire de notre plan. Sauf que le plan a revenu, est redevenu actuel, peut-être pas officiellement, mais en 1944, en vérité, le Gabriel Pau, le représentant, le nouveau représentant euh, à la place du Général Charles Nogues, qui a été, euh, c'était lui le représentant supérieur juste jusqu'à juin 1943, et puis il a été euh, renvoyé, il a été licencié, et puis euh, il, a demandé, il a demandé à ce qu'on dédommage les juifs sur toutes les injustices qui leur ont été faites sous le régime de Vichy. Et donc il a accompli ce qu'il a dit et il a, il a demandé à, au, au responsable des affaires chérifiennes dans, le préfectura, dans le pré la préfecture, le responsable euh, des institutions juives, de lui présenter un, un plan pour changer le tahir des membres du comité euh, du 18 mai 1918, quelque chose qui, était, qui avait eu donc lieu plus de 30 ans en arrière prenant en compte tous le, les envies et les ambitions de la communauté juive. Robert le maire, a donc, qui était donc le conseiller dans tout ce qui concerne les affaires chérifiennes a donc écrit un papier, un, une lettre, qu'il a envoyé au directeur des affaires politiques, l'homme qui était euh, à la tête du, du, pro, du protectorat, qu'il a, euh, confi qu a appro approuvé. Ce plan a donc été envoyé à tous les chefs du département du, du, du, du gouvernement, pour être revu. Et à la fin de, du comité, on a donc décidé, euh, on a décidé du, de la version finale du plan. À part de certaines choses, euh, qui, comme par exemple rajouter euh, les, membres, les membres dans le comité et quelques autres détails, comme agrandir la communauté juive, et euh, à, à part quelques petites choses, on n'a pas changé les réformes qui ont été écrites. On n'a pas changé en ce qui concerne, la, la, la, ce qui concerne la, la permission des juifs de choisir une nouvelle euh, civilité, un nouvel état civil, euh, dans lequel ils ont vécu, après avoir vécu de nombreuses années au Maroc. Donc, ça a un peu déçu les juifs, mais cependant, euh, ils n'ont pas fait attention qu'il y avait en fait euh, des lettres euh, qui étaient ajoutées en bas, dans, dans la lettre, et euh, selon ce paragraphe qui était écrit, ça permettait de faire en fait des rencontres entre les communautés. Et en fait, ce ce paragraphe, il a en fait permis aux réformes importantes qui ont été écrites dans, euh, par rapport au statut des Juifs dans les dernières, dix dernières années, ont permis aux Juifs euh, de, de changer leur statut euh, face au, euh, au protectorat de Maroc, du Maroc, qui a, donc permis, qui a donc permis le changement du statut des Juifs. Donc, euh, ces communautés pouvaient faire partie d'un organisme euh, supérieur qui les réunit tous. C'est ainsi qu'il a donc euh, annoncé ce changement, en disant que le changement, il a donc eu lieu. Euh, des réunions, des comités de, de la communauté qui, avec un, un secrétaire général, avec le secrétaire général de, du Conseil qui a donc mis ces réunions en place pour euh, s'occuper de tous ces sujets de la communauté, euh, mettre des nouveaux conseils de rabbins de la communauté pour, pour, pour, pour tout ce qui concerne les sujets actuels et mettre euh, euh, tout ce qui change avec le temps. Et euh, le conseil s'est réuni la première fois en 1947. Euh, jusqu'à 1954 euh, et mettre des Midrash, mettre des, des, des, des lieux d'études pour les rabbins euh, et puis et enfin créer euh, une voie euh, communautaire générale qui, pourrait, qui, est, qui a vu le jour en 1950 sous le nom la voix des communautés qui plus tard sera diffusée à la radio au Maroc chaque semaine par euh, la culture juive du Maroc Voici ce qu'a semé Moses Benatar par sa détermination et sa présence, comme beaucoup d'autres personnes qui avaient une vision et beaucoup de compétences et beaucoup de capacités. Mais ça, son enthousiasme et son enrôlement tout totalement euh, bénévole pour reconditionner et améliorer la condition sociale et politique des juifs du Maroc mérite qu'on grave son nom sur la pierre tombale. Et sur le, sur la mémoire historique des juifs du Maroc.